Si je vous dis 110%, à quoi ça vous fait penser À la même chose que moi et je vais vous le dire dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta et je dirige la société investissementlocatif.com. On accompagne chaque année des centaines d'investisseurs sur le marché immobilier dans des opérations très rentables qu'elles se situent à Paris, en Ile-de-France, à Lyon ou à Marseille. Et aujourd'hui, je voudrais parler de la question... Du financement à 110%, déjà qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est bon Est-ce qu'on peut faire plus Je vais vous donner tous mes conseils dans cette vidéo. Vous avez sûrement déjà entendu un financement à 110%. Alors déjà la définition, qu'est-ce que ça veut dire Le bien immobilier par nature constitue 100% de votre investissement parce que c'est la base. Et quand vous souhaitez vous faire financer votre bien immobilier, votre acquisition, bah, vous cherchez à vous faire financer bien entendu le bien, pour en devenir propriétaire, il faut s'acquitter de ce qu'on appelle les frais de notaire, les émoluments. Et donc, ça représente environ aujourd'hui 8% du montant du bien. Mais par définition, on appelle ça 110%, c'est-à-dire le montant du bien immobilier 100% plus les frais de notaire qu'on arrondit à 10%. Et c'est pour ça qu'on parle d'un financement à 110%. Il faut distinguer deux cas de figure. Soit vous achetez votre résidence principale, soit vous achetez un bien locatif sans travaux, vous voulez faire de la location nue euh, et donc vous allez chercher à faire financer que ces deux postes-là. Puisqu'il n'y aura pas de travaux, il n'y aura pas de mobilier, et potentiellement vous gérez l'intégralité de l'opération, donc vous cherchez à faire financer une opération à 110%. Il faut bien comprendre que chez investissement locatif, les opérations qu'on fait sont très rentables parce qu'on effectue des travaux et parce qu'on se met dans une niche fiscale qui s'appelle le LMNP au réel et donc ça veut dire qu'on fait de la location meublée. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir des définitions sur tous ces thèmes en particulier puisqu'il y a aujourd'hui plus d'une centaine de vidéos dont bien entendu certaines traitent précisément de ces thèmes-là pour vous donner le maximum de valeur. Pour faire des opérations toujours plus rentables, la plupart du temps, vous avez besoin de passer par la case travaux et d'acheter du mobilier pour faire de la location meublée et bien entendu quelquefois, de vous adosser un professionnel, que ce soit un architecte, euh, notre société, une personne en charge de la coordination ou du suivi de vos travaux. Vous allez donc chercher à faire financer plus que le bien immobilier et le notaire puisqu'il va falloir également faire financer euh, des travaux. Euh, du mobilier et donc potentiellement un intermédiaire ou quelqu'un qui va s'occuper de la bonne gestion et coordination de votre projet. Vous allez donc chercher à faire financer plus que 100, plus que 110 mais des fois 130 ou 140% de votre projet. Alors qu'est ce que vous pouvez faire financer, qu'est ce que vous devez euh, faire financer Sur ce type d'opération quand vous allez euh, sur ce type d'opération quand vous allez chercher à faire financer un bien immobilier, du notaire, des travaux, du mobilier et potentiellement la rémunération d'un intermédiaire, la banque va dans un cas de figure général c'est-à-dire dans 90% des cas. Si vous êtes résident fiscal français vous demandez de mettre environ 10-15% d'apport. Vous allez donc chercher à faire financer 85-90% de ce montant là et vous allez donc faire financer plus que 110% de l'opération, ce qui est une très bonne nouvelle. Je vous recommande donc de vous faire financer le maximum de postes d'investissement que vous pouvez faire financer, que la banque vous accorde et je vous invite bien entendu à mettre les banques en concurrence pour aller chercher le meilleur financement sur votre opération et ainsi obtenir non pas des financements à 110% mais des financements à 130 ou 140% sur vos opérations très rentables. Je vous invite à mettre en commentaire si vous aussi vous avez réussi à faire des financements à plus que 110% qui vous permettent aujourd'hui d'être à la tête et d'être propriétaire d'opérations très rentables et de les avoir faites financer à plus que 110% par la banque. Je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, le bouton rouge pour recevoir l'intégralité de mes conseils en vidéo et la petite cloche, le bouton rectangulaire avec la petite cloche triangulaire qui va vous permettre de recevoir un push, de recevoir une notification lors des prochaines vidéos pour ne plus faire d'erreurs et réussir au maximum vos opérations toujours plus rentables. Je vous dis à très bientôt, au revoir.